Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons configurer le proxy sous macOS pour avoir accès hors campus aux ressources électroniques. Cela prendra cinq minutes. Pour utiliser le proxy, vous devez être un étudiant ou un employé U2M. De vous devez avoir en main votre code d'accès, par exemple AB12345 ou P1234567 et votre UNIP, aussi appelé mot de passe. Qu'est-ce que le proxy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 Cliquez Préférences réseau. Cliquez Avancé. Cliquez Serveur mandataire. Il pourrait y être écrit prox le, aussi le mot proxy. Cochez Configuration de serveur aut mandataire automatique. Dans la case URL, écrire http://proxy.umontreal.ca. Oblique, oblique, Portez attention au sens des barres obliques. Cliquez OK. Cliquez Appliquer. Fermez cette fenêtre. Nous allons maintenant ouvrir Safari pour tester la configuration. Pour tester la configuration, inscrire testproxy.umontreal.ca, Tapez la touche Entrée. Cliquez Préférences système. Vous obtiendrez la fenêtre d'authentification. Vous y inscrivez votre code d'accès et votre mot de passe, aussi appelé UNIP. Cliquez OK. Fermez cette fenêtre. Et voilà, votre configuration proxy est fonctionnelle. Vous aurez donc accès aux ressources électroniques. Si vous obtenez la fenêtre d'authentification à répétition, vous voudrez alors euh, faire ces instructions. Cliquez sur la loupe, inscrire « Trousseau d'accès », tapez la touche « Entrée » et vous voudrez alors supprimer les informations proxy passerelle. Par un clic droit et effacer l'information, cliquez « OK », cliquez droit sur le deuxième « Effacer » et cliquez « Supprimer ». Vous voudrez alors maintenant refaire le test proxy.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 Cliquez « Serveur mandataire » ou « Proxy ». Décochez la case « Configuration de serveur mandataire automatique ». Vous n'avez pas besoin de supprimer l'information dans la boîte. Cliquez sur « OK ». Cliquez « Appliquer ». Fermez cette fenêtre. Vous voudrez ensuite ouvrir votre navigateur. Le fermer. L'ouvrir à nouveau. Et vous avez maintenant déconfiguré proxy sur votre ordinateur. Vous avez besoin d'aide Pour l'accès à la configuration, vous pouvez contacter un technicien informatique des bibliothèques à bib.umontreal.ca/nous/traduions-joindre. Vous pouvez également contacter les TI par téléphone au 514 343 7288. Pour les questions sur une ressource documentaire, vous pouvez nous joindre